Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vais vous parler des huiles essentielles anti-stress. Pourquoi les huiles essentielles anti-stress Tout simplement parce que rien ne vaut l'utilisation de produits naturels pour libérer les tensions au niveau du cerveau. Pourquoi Tout simplement parce que l'huile essentielle, si vous savez la choisir, c'est-à-dire si c'est une huile essentielle que vous aimez, qui correspond à votre terrain, c'est-à-dire si vous avez un terrain tonique pour vous déstresser, pour vous détendre, pour vous despasmer, pour libérer vos tensions, si vous êtes énergique, rap plat fatigué, épuisé, les huiles essentielles toniques pour vous rebooster, vous doper d'une manière naturelle. Si vous êtes intéressé par le sujet, j'ai deux formations qui parlent de cela, ma formation sur l'aromathérapie du bien-être, dans laquelle je parle des huiles essentielles dans le détail. Et après, je vous fais un petit rappel des huiles essentielles que vous pouvez utiliser en parfumerie, que vous pouvez utiliser donc pour des parfums anti-stress. Je vous développe toute cette partie dans une deuxième vidéo qui est un bonus, un cadeau en fait, par rapport à la première formation. Et si vous avez des problèmes de stress plus généraux, eh bien vous avez ma formation sur j'apprends à me déstresser naturellement et dans cette formation, les huiles essentielles sont traitées dans un module spécifique et je vous donne également beaucoup d'indications, beaucoup de formules, beaucoup de conseils faciles à utiliser et extrêmement utiles car agissons immédiatement. Je vous donne un exemple, vous avez vu sur plusieurs de mes vidéos, l'huile essentielle de lavande, par exemple, pour vous déstresser, l'huile essentielle de petit grain pour vous déstresser, pour vous tonifier, l'huile essentielle de menthe poivrée, l'huile essentielle de romarin. Voilà, ce sont des exemples. Je vous apprends comment les utiliser. inutile de s'inonder, quelques fractions de gouttes suffisent. Donc, apprenez à les utiliser. Et cela, eh bien, votre corps vous dira merci. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo flash. Pensez aux huiles essentielles. Si vous savez comment les utiliser, c'est absolument merveilleux. Moi, je suis dedans du de matin au soir et du soir au matin. Et c'est une des raisons pour lesquelles je suis toujours en super forme. Alors, si cette petite vidéo vous a intéressé, eh bien, appuyez sur « J'aime », bien sûr. Ça me fait toujours plaisir et ça me permet d'être bien référencé. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne vidéo, abonnez-vous hein, vous recevrez toutes mes nouvelles vidéos en priorité et bien autrement si vous êtes intéressé par une formation allez voir sur les liens en dessous ou en fin de vidéo je vous dis à très bientôt prenez soin de vous